Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce qui, attend, ce qui vous attend les natifs du cancer pour, durant cette année 2022. Comment je vais m'y prendre On va regarder déjà, globalement, plusieurs points. J'ai une sorte de chronologie dans la tête qui fait que on rappelle vite fait quels sont les besoins, toujours comprendre les besoins d'un signe, parce qu'on a tous des, des colorations qui nous invitent à aller dans un sens ou un autre. Je, vite fait, je vais vous faire un truc là-dessus. Ensuite, je regarderai toutes les planètes lentes qui évoluent au cours de l'année. Les planètes landes, ben, c'est celles qui nous touchent le plus parce qu'elles ont une influence sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est toujours intéressant de les avoir en toile de fond. Et puis après, pour terminer... Euh, je vous parlerai des planètes rapides qui forment des séquences beaucoup plus fines euh, tout au long de l'année et puis c'est intéressant donc je, je regarde les planètes lentes, on les fait vite fait hein. Pluton, euh, Neptune, Uranus euh, Saturne, Jupiter et puis après je regarderai pour Mars Vénus et Mercure un peu tout au long de l'année ce qui nous ce qui passe quoi, tout simplement parce qu'il y a des aspects qui sont vraiment, vraiment sympas et puis d'autres bon, on un peu gaffe hein. et puis si jamais euh, faut, je, je parle vite, ça peut m'arriver je m'embrouille etc. Euh, Olivier mon camarade qui lui s'occupe de l'organisation derrière en off mais super efficace il a fait un truc mais au cordeau pour organiser pour avoir tout ça en clair en net en, en concret donc il y a un lien quelque part il va vous mettre ça euh, vous irez voir quoi hein voilà à très vite bon alors dans l'ordre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que veut qu'est-ce que qu'est-ce que le cancer veut quoi regardons plusieurs choses qui sont les planètes qui gouvernent ce signe ça nous donne toujours un indice avant tout c'est la lune pourquoi est-ce que c'est la lune parce que la lune c'est le c'est l'enfance Hein, dans, dans, dans l'âge de l'évolution d'un être on passe, juste pour l'anecdote de l'âge de la Lune, l'âge de Mercure hein, après l'adolescence Vénus, l'âge de l'amour, Mars la période de l'affirmation dans la vie la crête de carrière dans une vie c'est solaire, puis l'expansion jupitérienne puis le repli saturnien et ainsi de suite donc la Lune c'est vraiment la base de nous tous sont nos émotions profondes souvent euh, c'est d'une richesse absolument infinie, lorsqu'on est enfant on dit bien que le, le, le, le, les enfants ont cette sensibilité qu'on perd eh bien, pas toujours chez le cancer justement. Donc, il y a cette, cette dynamique émotionnelle qui est la clé de vous de celle où je voulais en venir, de votre fonctionnement fondamental. Et c'est ce qui nous nourrit tous et c'est ce dont nous avons besoin, de cette capacité que vous avez à faire passer de l'émotion, du lien humain, de la bienveillance, de la chaleur, de la gentillesse, de la bonne volonté active, c'est votre force, il ne faut jamais l'oublier. Et puis, la deuxième planète qui est très très heureuse dans ce signe, c'est Jupiter. Jupiter, c'est quoi C'est la planète de la chance. C'est voir le bon côté, respecter les règles, être dans les clous, être positif, être bienveillant, être généreux et bienveillant, surtout bienveillant. J'aime beaucoup cette notion. Et Jupiter apporte ça pour ceux qui ont la chance de l'avoir bien placé au moment de leur naissance. Ça aide, il hein, faut être lucide. Allez, qu'est-ce qu'il y a Voilà les besoins. Pour faire simple, on pourra en parler pendant des heures, mais je vais me concentrer quand même sur les dynamiques planétaires qui sont là, qui arrivent pour cette année. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Vous subissait depuis 2008, ça remonte un peu, mais bon, en général, vous aimez bien qu'on aille voir un peu ce qui s'est passé de façon inclinée. Vous avez au-dessus de votre tête depuis 2008, par séquence, une planète qui s'appelle Pluton, qui était en opposition. Pluton, ce n'est pas un cadeau, on le sait. Euh, tenez le choc, il est à fin, fin, fin du signe qui est opposé au vôtre, vraiment, vraiment à la fin du signe. Euh, il est beaucoup moins toxique, nocif, négatif lorsqu'il est en fin de, de passage. Au contraire, il invite à avoir euh, l'effet phénix de ce Pluton qui détruit pour reconstruire, durant cette dernière séquence jusqu'au 23 mars 2023, il est tout à fait cohérent, vous reprenez les choses en main pour transformer ce qui a été euh, évolué, qui a, qui a évolué, qui a été mis de côté, qui a été transformé, qui a été euh, changé, quoi tout simplement. Donc Pluton n'est plus aussi nocible qu'il l'a été depuis, euh, là, 2-3 ans, quand il y avait tout un paquet en Capricorne, le truc se soulage, chaque jour qui passe, l'influence plutoniale se réduit, et on peut la transformer en quelque chose de positif. Ça, c'est le premier. Le second, toute l'année, hein, parce qu'il est lent, jusqu'en mars 2023, ça laisse encore un peu de marge. Le second, c'est Neptune. Neptune, c'est une bénédiction, Neptune. Neptune, planète qui gouverne les poissons, Neptune de l'inconscient collectif, Neptune de l'hyper-réceptivité, Neptune qui nous permet de nous, nous relier au groupe, l'ensemble, en fait, c'est Carl Jung qui en parlait très bien, lui, qui était un féru d'astro. L'inconscient collectif, la sensibilité, la perméabilité, le ressenti face au milieu ambiant, Neptune incarne ça, et ce qui tombe bien, c'est qu'encore pendant un bout de temps, mais dans tout, pendant toute l'année, dans, dans, dans, dans tous les cas de figure, il forme avec vous ce qu'on appelle un angle de 120 degrés, qu'on appelle un trigone, un trigone de 120 degrés, et il vous protège, il vous protège, ça veut dire quoi il veut dire que, ça veut dire que votre réceptivité, votre sensibilité, votre perméabilité, elle est certes beaucoup plus fine, hein, mais dans un même temps, elle est beaucoup mieux intégrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire une sensibilité plus fine mais intégrée Ça veut dire que vous devriez parvenir avec un courant comme celui qui est en place à... Mieux canaliser les émotions, mieux canaliser les ressentis, mieux intégrer euh, ce qui fait l'interface entre la vie extérieure qui nous atteint tous, face à laquelle vous serez encore toujours aussi sensible pour être lucide, mais dans un même temps, ça vous permet de mieux les intégrer, de mieux les digérer, de mieux les baliser, de mieux les banaliser, de mieux faire l'interface entre ce qu'on ressent et la façon dont, dont on l'exprime. Hein, c'est surtout ça. Hein, c'est beaucoup plus fluide cet aspect de la Neptune. Il ne vous veut que du bien, c'est un très beau truc. Vraiment, retenons-le. Et puis, il y a Uranus. Uranus pleine de la nouveauté. En ce moment, il est en dixième maison solaire. Uranus c'est toujours un élément déclencheur, un élément déclencheur qui vous veut des bons, a... qui vous forme avec vous des bons aspects. Toujours bon à prendre, toujours bon à prendre. Pourquoi Parce que ce sont des périodes durant lesquelles on peut donner un coup de boost, euh, faire avancer, débugger une situation qui coincait, euh, transformer quelque chose qui semblait statique, posé, coincé, fermé, etc. Le Uranus a un côté euh, de transformation souvent soudaine. Faut pas être plus réaliste que le roi, il ne faut pas céder à l'impulsion de foncer tête baissée dès qu'il y a une première opportunité qui passe, mais très structurellement, Uranus, ça vous permet d'élargir le champ de conscience, de voir ce à quoi vous êtes confronté avec davantage de recul et un prisme de visibilité nettement plus large, qui dès qu'on prend un peu de recul et qu'on qu débranche un peu l'affect pour être lucide, vous permettra de trouver tout au long de l'année des solutions à ce qui semblait coincé depuis des lustres ça c'est un très très bel aspect après il y a Saturne, alors Saturne il est actuellement en verso il va rester toute l'année Saturne il vous veut rien en fait alors, Saturne il forme un quinconce, qu qu'est-ce que c'est qu'un quinconce c'est un angle de 150 degrés on en parle très peu mais pas pour rien qu'on en parle très peu parce que 150 degrés c'est à la fois un sextile, un truc qui vous veut du bien et un carré, un truc qui vous veut pas du bien donc finalement ça fait un aspect neutre donc Saturne, si... il faudra regarder tout le reste du thème chez chacun pour voir si ça crée des aspects spécifiques sur d'autres planètes mais pour le cancer en données brutes on l'oublie pour cette année et enfin, j'arrive à celle qui m'intéresse parmi les planètes lentes, celle qui m'intéresse parmi les planètes lentes, c'est Jupiter. Jupiter, on le sait, c'est la planète de la chance, mais non seulement c'est la planète de la chance, mais en plus, on, je vous en ai parlé très succinctement en deux mots tout à l'heure, c'est une planète qui a beaucoup d'importance euh, chez le signe du cancer. Pourquoi Parce que la capacité qu'a Jupiter à prendre de l'expansion, à voir le côté positif, à avoir cette, cette dynamique de protection, de bienveillance, de bon feeling, et de bonnes relations avec tout ce qui nous entoure en matière d'autorité, de loi de règlement, de système dans lesquels on est. On fait au mieux pour s'y conformer. L'influence de Jupiter, elle est porteuse de chance et je vais vous indiquer maintenant à quel moment de l'année elle va vous protéger au mieux, vous apporter ce qu'elle peut vous, vous distiller de plus agréable, constructif, positif et stimulant dans tous les cas. Alors, soyons très lucides, Jupiter arrive en Trigone aussi, très très très bel aspect vraiment. Il arrive à partir du mois de janvier. Il sera là euh, 30 décembre 2021, donc euh, on va dire que début janvier ça démarre. Euh, quand Jupiter est là, euh, on voit les choses sous un autre angle. On, on, on essaie d'être dans les clous, on est positif, constructif, on se structure, on s'organise pour prendre de l'expansion dans tout ce qu'on touche avec un état d'esprit euh, positif, optimisant, qui vous permet d'appréhender ce qu'il y a demain avec davantage de confiance. C'est ça qui m'intéresse. Donc Jupiter, il vous protège, mais plein pot, plein pot, jusqu'au 10 mai, jusqu'au 10 mai 2022. À partir du 10 mai 2022 et jusqu'au 28 octobre, Jupiter va faire une incursion dans un, dans un autre signe, s'appelle, c'est le bélier. Et quand Jupiter est en bélier, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré. Un carré, c'est pas dramatique, c'est juste que la notion pousse à l'excès. Jupiter n'est jamais négatif en fait, il, est, il, il, il, peut être, il peut être excessif. Et excessif, ça peut donner typiquement plus de gourmandise, on peut prendre du poids, on peut, euh, on, on peut être plus dépensier, on peut être plus impatient, euh, on, on est dans l'excès quelles que soient les formes que ça puisse prendre, euh, attention aux dépenses, attention à tout ça, attention à, à, au mécanisme qui fait qu'on va trop loin dans tout ce qu'on fait, mais, mais ce n'est pas non plus une catastrophe, si ce n'est que, durant ces périodes-là, soyez vigilants, hein, soyez vigilants à pas euh, prendre 10 kilos, à pas euh, être euh, imprudent en matière de signature de contrat, etc., mais au-delà de ça, c'est loin d'être une catastrophe, voilà. Mais surtout retenez que Jupiter revient, revient, revient. Vous vous redonnez un petit coup de pouce entre le 28 octobre et le 20 décembre. Alors pourquoi j'appuie là-dessus Parce que entre le, le Jupiter, il passe plusieurs fois. Euh, c'est bébête, hein, il fait son tour en 12 ans, donc il fait un signe par an, et lorsqu'il fait un signe par an, il peut naviguer entre deux signes, et là, il va passer au-dessus de votre tête, on l'a vu, jusqu'au 10 mai. Première séquence, tout ce que vous construisez jusqu'au 10 mai, normalement, c'est sur des très très très très, très bonnes bases. Ce qui, va, ce qui peut être en gestation entre le 10 mai et le 28 octobre, on va dire qu'on le met en stand-by, Hein, et de façon à le concrétiser, à le finaliser, à lui donner toutes les dimensions possibles et inimaginables pour que ça soit le plus porteur possible en cette séquence de fin d'année entre le 28 octobre et le 20 décembre. Voilà. voilà comment il faut me gérer Jupiter cette année, comme ça je vous le conseille en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Maintenant on va regarder les planètes rapides. Les planètes rapides, quelles sont-elles Il y a Mars, l'énergie, Vénus, la vie amoureuse, et Mercure, la communication. On va regarder tout le long de l'année, vite fait, hein, comme ça pour vous donner une idée, quand les aspects en question veulent du bien. J'ai, alors, Mars, planète Mars, Mars, il vous veut du bien, il vous veut du bien, bon, c'est pas tout de suite, hein. il va passer en Sagittaire, c'est neutre avec vous, en Capricorne, c'est opposé, c'est pas terrible, en Verseau, c'est neutre avec vous, on l'a vu avec Saturne. Mars arrive dans un signe qui vous veut du bien, à partir du 15 avril, à partir du 15 avril, normalement, vous avez la pêche. Alors, si on mixte ça avec euh, Jupiter qui est dans la zone encore pendant un petit peu de temps, jusqu'au 10 mai, 15 avril, 10 mai, j'aime beaucoup cette séquence-là, et Mars sera encore là jusqu'au 24 mai. Donc, en clair, hein, du 15 avril au 24 mai, j'ai pris mes petites notes parce que sinon j'oublie, moi, je ne peux plus les faire de tête à force, je les dit. Donc, euh, du 15 avril au 24 mai, Mars, l'action, la volonté, tout ce qu'on met en place là, ça paye, ça marche, c'est mieux, c'est meilleur dans tous les cas. Ensuite, Mars entre en bélier du 24 mai au 5 juillet, donc, on lève le pied, pas d'excès durant cette période-là. Et à partir du 5 juillet, Mars entre en taureau. Et quand Mars est en taureau, il est ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Il vous apporte une pêche, une énergie dans ce signe bien terre-à-terre, -terre, bien pratique, bien concret, qui vous permet de faire avancer vraiment, en retroussant les manches, tout ce que vous avez dans le collimateur et qui pourrait vous nécessiter de, de vous investir euh, euh, en donnant le meilleur de vous-même. Ce sont des périodes très intéressantes. Et enfin, à partir du 20 août, Mars y rentre en gémeaux. Quand Mars entre en Gémeaux, il est ce qu'on appelle en 12e maison solaire. En 12e maison solaire, ça veut dire qu'il va falloir me faire du nettoyage. Depuis, euh, je, je reviens souvent chez vous avec les notions de nettoyage. Euh, nettoyage, ça veut dire qu'on se débarrasse de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, les boulets aux pieds, les sacs de 20 kg de plomb sur le dos. Mars est là dans cette maison de, de, de soulagement, de vous libérer, de vous dégager, tout ce second semestre, ça va être une période axée. Hein, après, on reviendra. Je vous ai parlé de Jupiter en fin d'année pour concrétiser, qui lui, ça a un hein, queue de pouce, mais, mais vraiment que j'aime beaucoup. Mais Mars, l'action, vous pousse, vous invite à remplir les sacs poubelles, à vous dégager de tout ce qui appartient au passé et qui ne sera plus, de façon à vous libérer l'esprit pour partir sur du neuf. C'est ça l'idée. Voilà ce que je voulais vous laisser comme empreinte pour cette année qui vient au niveau de l'action. Après, il y en a deux autres. Alors, les deux autres, ils sont très sympas parce que ce sont des planètes agréables et rapides. Ce sont les cycles de Vénus qui concernent notre vie amoureuse, notre relationnel, notre façon de fonctionner d'un point de vue émotionnel. Et puis, le, enfin, le dernier dont je parlerai, c'est Mercure. Mercure, la communication, les échanges. Et, et pour vous, c'est important, les échanges. Euh, je vous expliquer pourquoi. Vénus, l'amour. Vénus, l'amour arrive, bon c'est pas tout de suite, hein, mais arrive entre le 4 avril et le 3 mai, en poisson, toujours le trigone, toujours l'angle qui vous veut du bien. Les angles les plus constructifs sont des trigones, ou c'est conjonctions ou c'est trigones ou c'est sextile, mais trigone c'est très très puissant. Donc très bel aspect entre le 4 avril et le 3 mai sur le plan du cœur. C'est une façon d'amorcer le printemps là, qui, 2022 qui devrait être pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Les aspects sont magnifiques. Donc plus vous allez vous donner euh, les chances de voir du monde, de vous ouvrir, de communiquer, d'exprimer l'affect, euh, mieux ça portera ses fruits, plus ça sera positif, constructif et payant. Ensuite, euh, Vénus passe en bélier entre le 3 et le 28 mai. Ça, c'est attention à l'impatience, attention à l'hypersensibilité, à la réceptivité, réceptivité épidermique, comme je l'appelle, euh, voilà, hein, pas, de, pas de forcing sur tout ce qui est émotionnel, pas d'attente euh, qui ne serait pas payée de retour à un moment ou de façon séquencée en face, vous risquez de ne pas avoir les oreilles euh, réceptives à vos messages pleins de passion et parfois enflammés et plein de besoins d'être sécurisés, surtout c'est important chez vous, voilà, ce n'est pas le me meilleur moment pour synchroniser ça. Attendez en revanche la période du 28 mai au 23 juin où Vénus sera Exceptionnellement bonne pour vous sur le plan émotionnel, affectif, amoureux, relationnel avec les proches. Là, on a une magnifique séquence à ne pas me louper, je vous la refais, 28 mai, 23 juin. Ensuite, du 23 juin au 18 juillet, Vénus est en gémeaux, bon, pour vous c'est neutre. En revanche, une des plus belles périodes de l'année à noter et à retenir sur le plan de tout ce qui est affectif, cœur et amour, ce sera quand Vénus va passer pile au-dessus de votre tête. Ça, c'est le meilleur qu'on puisse espérer, Vénus passera au-dessus de votre tête, attention, du 18 juillet au 11 août. 18 juillet, août, 11 août, cette période-là, vous me la marquez d'une croix dans votre agenda, il ne faut pas me la louper. S'il y a des choses, mais attention, ça ne débarque pas euh, comme ce râne euh, qui ne voit rien venir. Il euh, faut être proactif, il faut être moteur, il hein. faut créer les opportunités, envoyer des signaux, être constructif, euh, baliser le terrain. On ne part pas à la voglette comme ça, n'est en l'air, parce que ce n'est pas suffisant. Quoi. Vénus est belle, elle est somptueuse, le mot est bien choisi. Mais il faut mettre à profit le contexte extérieur en travaillant le terrain. C'est dit. Ensuite, Vénus du, <coughs> pardon, du 11 août au 5 septembre est en Lyon. <coughs> oh non. Elle est en deuxième maison solaire. En deuxième maison solaire, c'est plutôt les sous. Hein. Bon, Peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui sont à creuser sur le plan financier jusqu'au 5 septembre. Ensuite, du, du, euh, du 5 septembre au 29 septembre, elle est en balance au carré. Donc on est encore dans une phase d'hypersensibilité. En revanche... Entre le 23 octobre et le, 11, et le 16 novembre, 23 octobre, 16 novembre euh, Vénus forme ce qu'on appelle encore un trigone avec vous, et euh, trigone qui vous vient du scorpion, de l'autre signe d'eau, le dernier le troisième des signes d'eau, et là on est davantage, non seulement dans des périodes extrêmement fécondes, positives sur le plan affectif, mais au-delà de ça, on est dans des phases qui peuvent s'apparenter à des, à des fonctionnements passionnels. Tout ce qui est scorpion, c'est passionnel pour info, donc quand on a euh, des aspects de Vénus qui nous viennent d'un signe passionnel mais qui en même temps nous veulent du bien ça peut être des périodes durant lesquelles on peut faire avancer de façon assez rapide, quelque chose d'assez puissant au niveau des pulsions, des ressentis des émotions, etc. C'est une période à noter ensuite euh, Vénus vous fiche la paix jusqu'en fin d'année 2022 allez, je vais terminer par Mercure pourquoi je m'appuie sur Mercure et pourquoi je suis un peu insistant sur Mercure parce que Mercure c'est la planète de la communication or, chez vous, d'une façon générale, la communication, elle est fine, très fine, parfois trop fine. Qu'est-ce que ça veut dire trop fine Ça veut dire que comme vous avez cette délicatesse relationnelle de fonctionnement avec des émotions affleurantes, euh, généralement, vous communiquez avec beaucoup de délicatesse, de douceur, de demi-teinte, c'est très pastel. Si on devait trouver une couleur apparentée. Et cette façon de communiquer euh, n'entre dans les oreilles euh, que de ceux qui sont raffinés, de ceux qui sont au diapason de ce fonctionnement-là, c'est-à-dire un peu évolué, hein, un peu structuré, un peu sensible à ce qui se passe. Donc euh, votre mode de fonctionnement percute formidablement bien chez, avec les profils qui ont une bonne intelligence émotionnelle. En revanche, ça fonctionne, mais pas du tout, avec les profils plutôt primaires, bourrins, qui rentrent dans l'art, qui montent le ton. Chez vous, ça ne marche pas. Hein. Donc, ça, ce qui fait que souvent... Vous dites rien une fois, vous faites une allusion une fois, deux fois, trois fois. Puis comme ça ne rentre pas en face, vous finissez au bout de la deuxième fois par péter les plombs, par monter le volume à fond. Et puis là, on vous voit exploser alors qu'on ne voit pas venir le truc parce qu'on n'aura pas compris pourquoi ça tombe d'un coup. Donc la méthode, elle est très simple. C'est se servir durant l'année des périodes où Mercure vous veut du bien, pour profiter de ces moments-là, pour optimiser votre capacité à rentrer dans l'oreille de tous ceux qui sont autour, en y mettant les formes comme vous le savez le faire, et sans être obligé de monter le volume à fond pour que ça rentre de force, et que ça bloque en fait, c'est ça l'idée. Allez, voyez l'enjeu de Mercure, c'est pas innocent, c'est pas anodin. Donc Mercure, il vous veut du bien à partir du 10 mars, du 10 mars jusqu'au 27, 10 mars, 27 mars, Mercure topissime pour la communication. Ensuite, il vous veut aussi beaucoup de bien entre le 11 et le 30 avril, encore une période où ça ça match au niveau de la com, où les messages sont bien calibrés pour être rentrer dans l'oreille de tout ce qui bouge, avec le maximum d'efficacité. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce du 23 mai au 13 juin. C'est encore une belle période. Il revient, alors il va passer au-dessus de votre tête entre le 5 et le 19 juillet. Il est très rapide, j'en conviens, 5-19 juillet, mais cette fenêtre de tir-là, elle est excellente. Notez-la, là, celle-là, elle est vraiment importante. Ensuite, Mercure vous fait encore du bien du 4 au 26 août, puis du 23 septembre au 10 octobre, et du 29 octobre au 11 novembre. Je vous l'ai fait vite, mais je sais qu'Olivier Il vous prépare un calendrier avec tout ça bien propre, bien carré. Donc je vous donne toutes les infos en vrac, mais, mais, mais Mercure, il, il, vraiment il est important. Parvenir à, à communiquer avec, avec souplesse, diplomatie, mais clarté en étant dans les clous et en étant directement connecté au cerveau de l'interlocuteur sont des choses qui ne s'improvisent pas plus vous aurez cette, cette facilité naturelle à, à, à rechercher la finesse de l'échange. Sans qu'on soit obligé de rentrer dans le rapport de force qui euh, reflète toujours des enjeux qui vous mettent mal à l'aise, parce que structurellement vous êtes fait pour trouver l'apaisement, la bienveillance, le calme et l'harmonie sont vos moteurs dans la vie. Hein. Le cancer, c'est le minuit, c'est la famille, le foyer, le home, les siens, les proches, et puis c'est une délicatesse infinie pour gérer le monde extérieur, pour éviter les aspérités, parce qu'après on tourne en boucle, ça vous atteint. Donc euh, cibler la communication avec le plus de finesse possible, c'est une Vierge qui vous parle, la communication c'est plutôt le domaine des Mercuriens, mais vous avez cette finesse-là, hein. c'est Marcel Proust, hein. je ne vous le referai jamais assez, Marcel Proust avait comme vous, le euh, soleil cancer, et puis très certainement Mercure, une chance sur trois, et, et on connaît la force des émotions, des ressentis, la délicatesse de l'expression, Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince, avait aussi Mercure cancer, donc de, tout, toute cette formidable finesse d'expression, et d'une richesse, pff, énorme, mais il faut que ça rentre en face. Et pour que ça rentre en face, il faut qu'on baisse le, le, le, la variation, le curseur des émotions et qu'on essaye de synchroniser à l'autre pour optimiser le message. Voilà, c'est tout à fait dans vos cordes. Et puis, il y a des très belles, très belles périodes vraiment de cette année. En fait, quand on regarde bien, hormis un petit carré de Jupiter qui arrive là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la majorité des planètes, elle vous veut du bien majorité bah des planètes vous veut du bien. Hein, il y a surtout deux gros morceaux qui vous soutiennent. C'est Jupiter pendant la moitié de l'année, chance. Uranus la créativité et Neptune la sensibilité. Voilà, oh en toile de fond pour résumer les gros gros morceaux qui vous protègent. Bon, voilà, hein, une bonne année en perspective. Ouvrez-vous sur l'extérieur. Je suis très attaché à ça. Moi. Créez du lien humain. On a besoin de votre chaleur. C'est votre force, hein, votre délicatesse, votre gentillesse. Il faut, faut, faut l'exprimer. C'est votre rôle en fait dans le zodiaque voilà c'est dit, bon euh, merci pour vos likes, euh, je ne vais pas en faire un roman mais euh, euh, normalement en 2022 je fais des conférences dans toute la France je peux faire plein de villes comme ça euh, voilà. donc y a, je l'ai laissé en dessous dans le descriptif euh, de, la, de la vidéo on se voit, il bon, y a un truc que j'adore faire je vous le refais vite fait mais, mais on, on se verra, je, on, je serai sur scène et puis je descendrai dans la salle on parlera, on fera des trucs ensemble, je vous parlerai d'astro de la meilleure façon d'optimiser euh, comment on fonctionne, euh, je vous apprendrai plein de trucs parce que j'aime bien communiquer et puis je suis pas de, de mon savoir, c'est un euphémisme. Et puis surtout, il y a un truc que j'adore faire, c'est les couples. Hein, où je fais des profils, où je fais des profils de couples. Parce que les couples, 9 fois sur 10, avec les années, <rire> il y a des choses sur lesquelles on a du mal à communiquer. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des trucs sur lesquels on canskiste un peu. Et, et j'ai un truc que j'adore je redescends dans la salle, je prends un couple. Donc, je mets du côté du premier, je décris le deuxième et celui qui est de mon côté il dit « mais attends, ça fait 50 ans, dix ans, 20 ans, 30 ans que je te dis ça et toi, tu n'entends rien ». Et l'autre il est un peu surpris, mais là, du coup, il entend mieux, hein, ça débug les trucs. Puis après, je fais le tour et je prends l'autre et, et je parle du premier et je fais un descriptif, un profil comme ça. Et c'est à l'autre à hein, l'aventure. Bon, tu vois, moi aussi, ça fait dix ans, 20 ans, 30 ans que je te dis ça, je te raconte ça. Et puis, c'est formidablement fécondant et constructif parce que ça permet de faire émerger, faire émerger, c'est mon truc, l'interface entre euh, nos, notre visibilité consciente, et nos ressentis. C'est un principe de psychanalyse fondamental. Remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots, ça, ça ouvre des perspectives absolument délicieuses. Je ne vais pas vous parler des travaux d'Adler tout de suite, mais plus on évacue les émotions et plus on est en bonne santé pour faire simple. De mon point de vue, c'est très simple. Plus vous êtes fluide sur un plan humain relationnel et communicatif, moins vous bloquez les choses. Tout bête, voilà. Bon, merci, je vous ai fait petit petit tour sur l'année. Euh, on se dit à très vite. Hein merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils messages. Hein à très bientôt, à très vite dans tous les cas.